Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le 14 mars euh, 2021. Euh, comme je vous avais dit dans ma vidéo précédente, on, parlait aujourd on parlerait aujourd'hui de l'or et de l'argent, mais surtout des minières d'or et d'argent. Je vous avais parlé dans le passé de plusieurs titres euh, que vous avez peut-être achetés et je ne fais jamais de recommandations. Si vous achetez un titre que je vous dis que j'ai acheté, c'était à vos risques et périls parce que moi, j'achète surtout des juniors. Je peux vous dire quand même des titres qui ont très, très bien euh, réussi euh, dans mon mon cas et dans votre cas, euh, vous avez eu euh, NOVR qui se trouve être euh, un titre que je vous avais recommandé, euh, on va aller le chercher rapidement, je ne l'ai pas mis dans ma liste, NOVR, euh, Nova Royalité et c'est un titre qu'on se doit de conserver pour le long terme on a été acheté ici, on a monté ici, on est en consolidation correction euh, je vous avais parlé aussi également de First Majestic euh, titre qui a très très bien fonctionné, moi j'avais commencé à acheter dans ces coins-là j'ai vendu par contre beaucoup de First Majestic, euh, et je vous avais parlé aussi de First Mining Gold, euh, qui avait doublé, mais euh, là, on est en consolidation. Euh, je vous avais parlé aussi de, ben je vous parle encore, parce que j'ai ces titres-là, euh, Suma Silver, euh, qui est à conserver, ben pour moi, là, comme je vous dis, vous faites ce que vous voulez, vos choix, vous les faites. Ça se trouve être une minière euh, euh, d'argent que je vous avais expliqué dans une vidéo, que vous pouvez voir euh, pourquoi j'avais acheté cette action-là. Euh, puis euh, Eric Sprott est euh, actionnaire euh, important là-dedans, et c'est aussi euh, dans le silver, et c'est très, très prometteur. Vous avez parlé aussi de Rena Silver, euh, Rena Silver, euh, c'est un autre euh, titre que j'ai et que je, je conserve absolument euh, pour du long terme. Et c'est toutes des, des actions pour le long terme que je conserve. Donc, euh, ceux que je vous ai parlé, euh, no, euh, ici, j'ai été obligé de vendre. Euh, j'avais acheté à peu près ici. Je vous avais dit quand que j'avais acheté ce titre-là. Je l'ai vendu. J'en ai vendu une partie ici et une partie ici. Et euh, je n'ai pas regretté mon choix mais, euh, de vendre, mais j'ai réacheté euh, justement des minières euh, d'argent. C'est pour ça que lorsque je vous recommande une action, vous, vous en faites ce que vous voulez. Euh, lorsque moi je vends, je le dis pas nécessairement. Je pas vous dire quand vendre, quand acheter. Euh, mais je vous dis que j'avais acheté celle-là. Et euh, ce que je voudrais vous souligner, c'est que j'avais parlé de Golden Predator et c'est là-dessus que je voudrais euh, euh, on va revenir tout à l'heure à ce qui s'est passé euh, les dernières semaines et ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Je ne vous dis pas encore d'acheter, mais je veux bien souligner que l'action commence à avoir euh, ça commence à bouger là. on commence à vraiment à, à avoir de la visibilité et c'est ça qui est important. Premièrement on va présenter rapidement, je l'avais déjà fait, Golden Predator comme je vous dis, c'est une petite entreprise, euh, ben, une, petite, euh, une minière junior qu'on appelle. Euh, c'est une minière qui a existé en, je pense, 95, 93, je ne me souviens pas. Et 2000, euh, la mine a été fermée dû au fait que le prix de l'or était rendu à 1254 Donc, on a pris la décision de fermer cette mine-là qui se trouve être au Yukon. Comme je vous ai dit, j'achète en dollars canadiens une minière du Yukon, euh, qui est en territoire euh, canadien. Euh, donc, euh, ça se trouve être la présentation un peu. On a Eric Sprott qui a pris une grosse part, euh, c'est en 2016-2017, si je me souviens bien. Donc, euh, ça se trouve être euh, une minière qui est... Qui, est, euh, qui a été en opération, qui a tous les permis, euh, qui est dans un territoire juridique favorable, est au Canada. Euh, on a une bonne équipe de direction. Euh, euh, ils ont 6 millions de cash en ce moment, pas de dette. Euh, donc, euh, c'est dans des critères qui me conviennent beaucoup, beaucoup. Et la raison pour laquelle j'avais acheté ça, euh, ça fait quand même... Euh, Bon, peut-être euh, un an ou peut-être moins. Euh, j'avais acheté ça parce que là, graphiquement, je pensais que c'est là qu'on partait. On n'est pas parti, c'est pas grave. J'ai pas vendu une action. Au contraire, euh, j'avais racheté une petite proportion, euh, d même petite oui, proportion d'actions. Euh, et je pense encore que le potentiel est là. C'est du long terme. C'est une mine, comme je vous dis, euh, qui a tous les permis d'exploration, euh, qui est dirigée par... Euh, euh, qui sont des actionnaires principaux, William et Jeannette euh, Chérif, qui se trouvent être elle, la présidente, là, Jeannette Chérif, euh, mari et femme, et William Chérif aussi a une autre action euh, que je vous montrer immédiatement. Ça se trouve, notre ben, action, est, il est président de. de c'est euh, encore énergie qui se trouve être une société euh, d'uranium et l'action est passée de quelques sous à 1,30 dollar et le, sur le long terme, c'est pas terminé, mais euh, c'est pour vous dire que dans le fond, la personne qui est aussi à la direction de. de, de, de encore énergie et euh, de Golden Predator en partie. En partie parce que c'est surtout son épouse qui est la directrice principale euh, se trouve à, à, à avoir un, une bonne philosophie en tout cas de gestion parce que lorsqu'on voit l'action euh, qui est partie comme ça ben ça se trouve à avoir une confi on a une confiance des investisseurs donc on va revenir tout à l'heure au prix de l'action donc euh, c'est simplement pour vous parler de justement Golden Predator qui est presque effacé un peu partout on voit pas beaucoup euh, euh, on s'en va sur YouTube, on tape uh, « Golden Predator », on n'a presque pas de vue euh, sur euh, les, euh, ce qui a été fait au niveau de, euh, de la minière et c'est bon signe parce que lorsqu'il faut acheter des minières, il faut acheter… Euh, des minières, faut acheter euh, euh, sournoisement, là, pour pas justement lorsque tout le monde achète. C'est un peu en ce moment ce qui se passe sur les, comp les entreprises de technologie. On voit que Tesla est en train de descendre, tout ça, et euh, il y a beaucoup de précarité dans les entreprises de technologie. C'est un peu euh, comprenable. On est allé en fou euh, depuis les dernières années là-dedans. Je dis pas que c'est terminé pour plusieurs, mais il y a des entreprises de technologie comme euh, Tesla, qui était hyper euh, euh, surévaluée, et là, maintenant, on commence à voir le, le ballon qui est dessous. On a aussi la, la, la, la, la, le fond là, euh, qui a souffert aussi de.. Je ne me souviens pas de son nom. Euh, Ka, euh, Wood, Cathy Wood, oui, euh, son fond, à R Coca. On, on avait été voir ça la dernière fois dans, sur une de mes vidéos. Donc, euh, non, ça dessouffle et ce qui peut être positif, positif, on parle encore à long terme. On a peut-être encore de la consolidation, mais ce qui peut être positif au niveau des milliards d'or, d'argent. Euh, c'est qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses qui se passent malgré la consolidation du prix. Et c'est peut-être là qu'il faut justement euh, ben, prendre position lentement et aussi euh, euh, commencer à faire des fouilles pour peut-être trouver des, euh, des petites perles euh, qu'on peut trouver. Et je pense que, euh, achetez pas, là, si vous pensez, si vous n'êtes pas convaincu, achetez pas, allez sur le site. Mais moi, j'ai acheté et euh, j'avais acheté une autre participation et je vais vous dire pourquoi. Qu'est-ce qui peut être encourageant pour le long terme? Euh, donc, Golden Predator, si vous voulez euh, voir un peu ce que c'est, bon, les actions émises, euh, les investisseurs, Eric Sprott, euh, William et Jeannette euh, Puis, en, en passant, euh, Jeannette Shériff. Euh, vous allez avoir toute l'information justement. On va s'en aller avec l'écran plus grand. Euh, c'est quelqu'un qui euh, s'est beaucoup impliqué dans la, qui s'implique beaucoup beaucoup dans la communauté au Yukon. Euh, le projet euh, ben, Bravery Creek est une ancienne exploitation minière d'or par l'excavation. Bon, c'est de 1996 à 2002, temporairement fermé en raison de la faiblesse des prix de l'or on décrit toute la propriété, on n'ira pas tout lire ça. Là. Donc, c'est une des raisons pour laquelle ce titre-là m'a tout de suite allumé. Euh, toutes les infrastructures sont là, donc on n'a pas besoin de réinventer la roue, on a les permis et surtout, on se trouve à avoir, euh, on travaille avec euh, les, les nations, les premières nations et euh, c'est main dans la main, donc euh, euh, c'est, comment je pourrais c'est très très positif aussi si vous voulez faire un investissement qui en même temps est euh, euh, euh, qui se trouve à être, ben, oui, écologique, parce que je vais aller vous montrer une technologie qu'on a au niveau de l'extraction d'or, euh, mais qui est éco-responsable, euh, qui est, euh, éco -responsable, qui est euh, bon, on va dire éco-responsable, oui, parce qu'on est au Yukon et qui est très, très axé sur la communauté et sur les Premières Nations, euh, qui fonctionnent dans la main. Euh, je ne sais pas, j'avais beaucoup, beaucoup de photos. Euh, je ne sais pas si on peut trouver ça, là. Ils décrivent la mine. Je ne veux pas aller loin là-dedans, parce qu'après, on va aller justement dans le vif du sujet. Euh, aperçu, peut-être. Euh, non, ce n'est pas là. Mais en tout cas, je vous laisserai le, le temps de... Autre actif, ça, c'est important. Euh, Golden Predator euh, ont Yukon mine aussi. Euh, mine qui se trouve être eux qui frappent leur propre euh, euh, pièce d'or. Euh, donc, c'est un autre actif. Et euh, une technologie aussi qui... Euh, euh, euh, c'est très très important dans le domaine orifère. c'est une euh, faire progresser la récupération de l'or sans cyanure c'est une euh, technologie qui utilise de l'eau c'est respectueux pour l'environnement. Euh, donc, euh, c'est un potentiel très, très important euh, dans le domaine euh, de l'art et de l'argent. Donc, euh, ça, c'est des choses, des actifs euh, que Golden Predator a de plus. Et si... Bon, vous irez... Parce que je ne veux pas prendre tout le temps pour ça. Là, vous irez vous-même aller voir euh, ce que c'est Golden Predator. Euh, comme je vous dis, il n'y a pas beaucoup de vues. Euh, c'est une petite entreprise qui est pas très, très connue. Euh, une junior... Mignard Junior qui vient d'ajouter à, à ses actifs aussi du cuivre. Donc, très prometteur, le cuivre est en montée euh, euh, avec euh, la fusion qui vient. Ben, fusion, c'est l'absorption, elle vient de, euh, de euh, on va dire, euh, absorber. Bon, on va aller voir la, la nouvelle là, qui est sortie. Euh, euh, qui est sorti le 3 mars, bon. C'est Golden Predator euh, et Viva Gold concluent un accord de regroupement d'entreprises. Et euh, je vais vous dire pourquoi que c'est de bonne augure. Donc euh, là, on, on va combiner ces deux entreprises-là. Golden Predator va, va prendre, va, va émettre des actions pour Viva Gold. C'est un arrangement euh, qui va faire en sorte qu'on on, on, on grandit des actifs, on va avoir des actifs au Nevada aussi. Vous irez lire l'article. C'est pas là-dessus que je voulais euh, focuser. Euh, mais de toute façon, on voit Jeannette euh, lee Sheriff, actuelle PDG de Golden Predator, euh, participera à une transition en douceur. Donc, c'est la fusion de ces deux là. On voit les actifs qui vont être euh, en jeu. Et euh, ce que ça fait parce que euh, via Gold, a aussi une propriété qui est presque en exploitation. Donc on se trouve à avoir deux juniors, ben deux juniors, des juniors qui ont euh, du potentiel de devenir vraiment des producteurs et euh, euh, pas euh, à peu près, c'est quelque chose de très très solide et c'est ça qui fait en sorte que cette fusion-là qui est arrivée est très très importante et lorsqu'un junior devient producteur, ben là on tombe dans les vrais prix là, de euh, d'un producteur avec euh, tout ce qu'ils peuvent produire par année et déjà avec la technologie que Golden Predator a et en plus avec le qu'elle frappe euh, cette, euh, ses propres lingots, ses lingotines, tout ça. Donc, euh, c'est prometteur pour l'avenir. Et en plus, là euh, l'entreprise Golden Predator va aussi avoir des de, de, des actifs euh, dans le cuivre. Donc euh, c'est du plus. Donc, euh, ça, ça, je vous laisserai lire ça. Ben, vous allez faire une recherche tout simplement, là, puis vous allez trouver ça, tout ce qui est sur euh, la nouvelle qui est sortie. Et euh, pour terminer, euh, ça, ça se trouve être le site euh, de Via Gold, ce qui va être absorbé. On a eu euh, une un augmentation de prix et c'est pour ça que je voudrais euh, focusser sur euh, euh, ces deux minières-là. Et là, on va aller voir justement... Euh, au niveau de tous les détails, comme je vous dis, aller fouiller tout ça. Euh, ce que je voudrais terminer avec ça, c'est que on, on a, euh, avec euh, cette euh, euh, on va dire, euh, cette fusion-là qui va arriver très très bientôt, parce que là, il faut que ça soit, ça passe devant les actionnaires, mais c'est fait, tout ça. Euh, on va avoir beaucoup, beaucoup de potentiel pour. Faire en sorte que ces deux minières-là, qui vont en devenir une, euh, vont euh, se regrouper et probablement devenir des producteurs. Peut-être pas des gros producteurs, mais vont devenir des producteurs, donc euh, le prix de l'action peut vraiment... Euh, on va dire exploser peut vraiment monter beaucoup, sans dire exploser. Ça, ça se trouve être VIA, euh, qui a euh, connu une activité euh, vendredi, là, vraiment, ben, via, euh, si on considère euh, son volume normal, là, euh, a connu un, un changement de tendance à la hausse. Malgré que le prix de l'or, lui, euh, comme je vous avais dit, vous avez dit, il y a le couloir ici. Euh, on a eu un petit rebond, mais il y a pas encore, il faudrait aller couvrir cassé ici, mais il se passe de quoi dans les... Puis au niveau euh, du Silver, c'est la même chose. On n'a pas eu rien d'extraordinaire. Euh, mais au niveau de Via, on a du mouvement avec du volume. Donc, on commence à regarder euh, l'action de Via. Et ça, c'est important qui va devenir, euh, ben, ça va des Golden Predator, qui est gros aussi, dans le fond. Et on va aller voir aussi l'action de Golden Predator. Et c'est peut-être pour ça que vendredi, moi, écoutez, j'ai acheté à 30 euh, dans ces coins-là ici, juste avant. Et j'ai regardé le graphique à long, long terme. Ça, c'est une chose qui m'a vraiment, euh, lorsque j'ai pris ma décision d'achat, euh, je pensais vraiment ici... Euh, Lorsque c'est arrivé, on avait eu l'or qui était parti vraiment en montée. Je pensais qu'on casserait cette longue résistance-là et c'est ce qui c'est est pas ça qui est arrivé. On a eu la consolidation et on a eu la baisse ici. Et je ne veux pas vous dire qu'il peut arriver la même chose qui est arrivée, euh, par exemple, en 2016. Là. Mais par contre, si on a un intérêt euh, qui s'accentue au niveau de cette minière-là, dû au fait qu'on peut arriver à des, devenir deux euh, deux, potentiel de deux, euh, euh, deux, deux actifs qui peuvent devenir producteurs assez rapidement. Euh, donc, euh, ça pourrait faire en sorte qu'on pourrait vraiment connaître un, une montée, là, vraiment une montée euh, importante de l'action de Golden Predator. Ici, on est parti de... Bon, on avait euh, 14-15 sous. On est monté à 97-81 dollars. On a une petite correction. Ensuite, on, on consolidation assez longue, mais on est remonté jusqu'à 1,75, un pic de 2 Mais là, sur le long terme, on va voir ça au niveau de semaine, on va peut-être avoir une indication plus importante. Ce qui se passe, il commence à avoir de la visibilité. On a eu une cassure ici technique, c'est ça que je vous dis, qui est peut-être intéressant sur le long terme, mais il faudrait vraiment casser ce couloir-là ici. Ça, là. Là, c'était le creux. On a suivi ça. Très, très bon signe. Et c'est pour ça que je voulais vous parler de ça. J'avais tracé ma ligne. Euh, le creux ici, euh, le plancher n'a pas été défoncé par le bas. Ici, on a eu une crainte, mais c'est pas arrivé. Euh, et on a eu un changement de direction qui est peut-être pas euh, euh, demain matin. Là, ben, demain, lundi, où on va avoir ce grand changement de direction-là. Mais quand même, c'est un changement euh, de tendance qui nous démontre que là, on commence à avoir de l'activité. Et euh, ça... Tout, tout, tout, ce qui va se passer sur Golden Predator va, euh, se passer jusqu'à la fin mars, je pense, le 29. la fusion je parle de Via et de Golden Predator. Donc, euh, ça va être vraiment vraiment à suivre. Euh, C'est pas pour vous dire achetez, achetez pas. Euh, moi, ça change pas ma vie. Là. Euh, ce que je voulais vous parler, parce que plusieurs m'ont demandé ça, qu'est-ce que tu t'achètes dans les mines, qu'est-ce que t'as dans les mines d'or? Parce que euh, celui-là, ça fait assez longtemps que j'ai. Euh, j'ai Suma Silver, Renna Silver, euh, First Majestic, euh, j'en avais, j'en ai presque plus euh, que plus. J'ai euh, du First Maj ce que je vous dis, c'est ce que j'ai. Euh, je ne vous dis pas d'acheter. Euh, et il y avait celui-là, euh, Golden Predator. Et euh, c'est sûr que je, je commence à m'intéresser à d'autres actions aussi. Euh, J'avais Nova... Euh, Nova... Celui avec les... Euh, euh, le, cu le cuivre là, euh, au niveau des royalités. Euh, ça, j'ai vendu, mais euh, je vous dis quand même, euh, j'aurais pu conserver, mais j'ai acheté euh, du Suma Silver et du Rena Silver. Donc, euh, c'est ça que je voulais vous parler. Et ce n'est pas dit que tout de suite on va avoir un changement de direction, mais euh, ce qu'on constate, on commence à avoir de la visibilité autant sur euh, via, via Viva euh, Gold qui va être fusionné avec euh, Golden, Golden Predator. Et c'est surtout ça que je voulais focuser. Donc, si on commence à avoir de la visibilité de la part des investisseurs, on pourra avoir euh, beaucoup de personnes qui entrent euh, sur ce petit titre-là, euh, qui est un junior, mais avec euh, le potentiel euh, euh, qu'on peut connaître euh, dans le futur, parce que dans le fond, comme je vous dis, la mine Golden Predator, c'est quelque chose qui peut redémarrer assez facilement parce que les infrastructures sont là, les permis sont là. Jeannette Sheriff est là pour la communauté. Elle est très soucieuse de la communauté. Euh, euh, les, les euh, euh, Toutes les, les, les autochtones qui sont là au niveau de sa communauté aussi. C'est quelqu'un qui semble vraiment impliqué dans sa communauté. William Sheriff est déjà président de euh, l'énergie que je vous ai parlé ici euh, encore euh, euh, énergie, donc euh, l'action euh, va très, très bien. Euh, donc, c'est beaucoup, beaucoup de. de, de euh, euh, comment je pourrais dire, d'intuitions qui me font croire que probablement si le prix de l'or arrête sa consolidation enfin, eh bien, Golden Predator pourrait probablement euh, connaître une très bonne montée. Mais c'est à vous de faire fa prendre vos décisions. Euh, c'est vous qui décide si vous.. Euh, voulez euh, justement jouer le jeu d'embarquer de, dans des juniors, euh, parce qu'une junior peut être vraiment, vraiment rentable euh, à long terme, mais il faut pas être pressé, comme je vous ai toujours dit, et moi, je suis sur le long terme. Donc, on se revoit cette semaine pour de nouvelles vidéos.